Et c'est vrai que ça vient de durer, moi quand c'est pas vu. Dans notre boutique. Oui. Absolument. Bien sûr on peut reprendre des jeux, oui. C'est un cycle à l'intérieur. Ja, ist Oui. C'est diso. avancé, avancées, c'est -ce un graphisme incroyable. Dispensable pour nous, d'accord Avec la, la célèbre monture que l'on fixe au poignet, que l'on met deux semaines et après on en met plus. <rire> voilà, C'est un classique, personne ne met ça. Merci. ce C'est verdad, C'est celui-ci. qui est sorti et bien ça retrace un petit peu le film parce que là y King Kidoa, qu il y a Kinki donc le monstre qui a dans le présent alors que ce jeu y a, y a, il est très vieux donc vraiment vous, vous avez toute tout l'histoire de Godzilla et évidemment vous avez tous les monstres aussi il y en a bien une, enfin, une vingtaine quinzaine de monstres une donc c'est quand même vraiment sympa alors ça je te compte ça reste pour autant des super jeux ben, c'est clair c'est pas cher parce que les, les gens cherchent le, le graphisme, cherchent voilà, le détail en l'occurrence les gens qui jouent au jeu Gamecube ou au jeu un peu rétro c'est pas les graphismes qui recherchent c'est l'intensité du jeu et du coup ça, enfin, ça en coûte beaucoup moins cher je vous le mets aussi dans les jeux on va dire anciens vieux que vous avez avant <rire> Moi c'est euh, Art of the Magic Art of the Magic c'est un jeu qui n'était pas connu je l'avais acheté à un, un supermarché et qu'est-ce que j'avais pu jouer en fait c'est un jeu où voilà, tu devais tu créer des bestioles et tout c'était trop bien je Ah, vous aurez aimé une Wii aussi, ah, ça manque de beau, on en avait plus qu'une et un vendeur qui est allé le. enfin, un acheteur qui nous l'a acheté il y a pas longtemps. Donc, euh, non. Mais je peux vous en recommander une si vous voulez. Une Gamecube. Bah, si vous voulez, je peux vous commander une Gamecube carrément, ouais, bien sûr. Ah, une Gamecube. Ah, bah oui, carrément. Ah, vous avez aimé, ouais. Ah, vous êtes venu dans l'objectif d'acheter des jeux Gamecube et une Gamecube, d'accord. Bah, écoutez, vous avez les jeux et moi, la prochaine fois, je fais en sorte que vous, quand vous reviendrez, vous aurez les manettes et la Gamecube est-ce que vous êtes libre dans les commentaires pour quand est-ce que je vous revenez dans, dans notre boutique Micromania et puis euh, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai avec euh, votre Gamecube <rire> bien sûr, plutôt d'occasion, plutôt neuf alors oui c'est un coût, neuf ça sera beaucoup plus cher parce que c'est une console qui est Non c'est pas grave, d'accord Est-ce que vous voulez des jeux avec Siège, il n'y a pas de souci. Legendes ou boire qui sont pour moi indétrônable mais euh, mais parfois faire une partie sur un jeu rétro comme cube autre' c'est un plaisir c'est un plaisir parce qu'on retrouve déjà des souvenirs походу. Ouvrons cette pote. Je perds la tête. J'ai la tête qui tourne. Bref, du tu... coup. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Un CD. un CD chercher depuis le début Incroyable, tu as fait du super travail dans ce